Bonjour, quelle méthode de trading est la plus efficace J'ai cherché pendant plusieurs années une méthode de trading efficace pensant qu'il fallait utiliser beaucoup d'indicateurs, qu'il fallait étudier très longtemps pour trouver une méthode efficace et au plus je trade, au plus je me rends compte que les meilleures méthodes sont les méthodes les plus simples. Vous avez peut-être vu mes vidéos récentes de traders qui ont fait des, des dizaines de milliers d'euros en très peu de temps, en faisant du trading à très court terme, donc du scalping et c'est la méthode que j'ai adoptée moi-même. Dans ma formation au scalping, vous avez un lien ici au-dessus et en dessous de la vidéo, vous verrez que j'utilise des indicateurs, mais des indicateurs très connus, utilisés par beaucoup de traders pour la plupart et il y a même des indicateurs dont on pourrait se passer mais il y a des indicateurs extrêmement efficaces comme le stochastique par exemple qui est un des indicateurs que j'utilise dans, dans ma formation Scalping et qui me permet d'avoir les meilleurs points d'entrée et il m'indique quand rentrer dans le marché également quand sortir. Donc ce simple indicateur, vous pouvez essayer cet indicateur sur un compte de démonstration vous verrez à quel point il est pertinent, il vous donne le meilleur moment pour rentrer et le meilleur moment pour sortir à court terme donc principalement sur le 1 minute, le 5 minutes et le 15 minutes et même à plus long terme si vous regardez le stochastique sur 4 heures, vous allez voir comme il vous donne la tendance de la journée avec une une régularité, une pertinence assez incroyable. Donc, cherchez une méthode simple de trading et si vous voulez avoir une aide à ce niveau-là, prenez une formation euh, au trading une formation scalping comme la mienne et par exemple ma formation scalping pour, plus ma formation Ishimoku vous pouvez l'acquérir pour 297 euros et ça vous fera gagner des années de recherche d'une méthode efficace. Donc rien qu'avec cette méthode vous arriverez à faire des performances de 90 à 100% un grand nombre de journées sur le, sur le mois et rien qu'avec ça le matin avant d'aller travailler par exemple à l'ouverture des marchés vous pourrez faire 2, 3, 4, 5 trades et ça vous payera euh, votre repas du midi ou même plus donc vous apprendrez à trader de cette manière-là de manière vraiment efficace avec des méthodes simples. Les méthodes simples sont d'après moi les meilleures et s'apprennent bien sûr rapidement, il ne faut pas étudier pendant, pendant des mois, pendant des années. Ma méthode de scalping, vous pouvez la comprendre en un jour ou deux, vous aurez fait le, le tour des vidéos que vous recevez avec cette méthode et vous pourrez directement ouvrir un compte de démonstration et tester son efficacité. Vous n'avez qu'à voir les avis de mes étudiants sur mes formations et je pense que ça terminera de vous convaincre qu'il ne faut pas payer des milliers d'euros pour avoir une formation de trading efficace. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la et partagez-la et si vous voulez faire partie des abonnés de ma chaîne YouTube, cliquez ici en dessous, ainsi vous rejoindrez des milliers d'abonnés à ma chaîne YouTube qui apprécient mes vidéos et qui sont pour un grand nombre d'entre eux déjà membres de mes formations et qui ont déjà de très bons résultats pour la plupart. Voilà, j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos, à très bientôt, au revoir.